Bonjour à tous, bienvenue à ces 5 minutes avec moi-même euh, Je vais répondre à une question un peu spéciale euh, Mon chien est malade, est-ce que je peux prier pour lui? Euh, oui, tu peux prier pour ton chien, tu peux prier pour ta voiture, tu peux prier pour ta télé Tu peux prier pour euh, même des appareils en panne hein? Et tu peux commander que les choses se réparent euh, La Bible dit, tout est possible à celui qui croit, tout, tout est possible, tout Donc tu peux prier pour ton chien pour qu'il soit guéri oui, tu peux lui imposer les mains. Je sais que tu avais déjà la question en tête là. Oui, tu peux lui imposer les mains. Et il va être guéri. ok Pourquoi? Parce qu'en fait, euh, la bonne santé de, de cet animal euh, va, euh, euh, va favoriser ton bonheur. Et Dieu veut que nous soyons heureux. Et tout ce qu'il nous donne autour, c'est pour notre bonheur. Le chien, le chat que tu as, c'est pour ton bonheur. Et donc, quand les choses vont mal autour de toi... Euh, c'est pas euh, quand les choses vont mal autour de toi, ça peut porter atteinte à ton bonheur. Et Dieu veut que tu sois heureux. C'est la raison pour laquelle, par la foi, tu as la possibilité de prier pour que ton chien soit guéri, pour que ton chat soit guéri. Si ta voiture est en panne, tu peux aussi prier pour que ta voiture soit réparée. Si tu as la foi, ça sera réparé. Sinon, bon, je te conseille quand même d'amener chez le garagiste. Hein? Okay? Mais je vous prends un exemple très simple. Vous êtes en forêt et il n'y a pas de garagiste hein? Et euh, vous êtes loin et que la voiture tombe en panne. Ben, si vous n'avez pas la foi pour faire redémarrer la voiture, et ben, ça va être compliqué. Je me rappelle une fois, j'accompagnais mon père en mission. Et on était avec euh, le pasteur, euh, euh, le pasteur Ndoukou Victor. Je me rappelle qu'on on allait euh, dans, à l'intérieur du pays. Et j'étais jeune. Hein. J'étais jeune. Et euh, en fait, on n'avait pas fait attention. Ils n'avaient pas fait attention. Il euh, n'y avait pas assez de carburant pour arriver à la prochaine station. Et je me rappelle que... Euh, J'entendais le, le pasteur Victor confesser et déclarer au nom de Jésus, on « va, On va arriver, on va y arriver, on va arriver, on va arriver. » Et je vous assure qu'avec peu de carburant, on est arrivé à destination. On est arrivé au prochain village où il y avait une station d'essence. Dieu peut faire quelque chose. Rien n'est impossible à celui qui croit. Hein. La Bible dit « Tout est possible à celui qui croit. » Et donc, voilà, si on peut prier pour ça, pourquoi ne pas prier pour notre chien, notre chat Oui, même notre poisson, on peut prier pour notre poisson. Ok S'il a déjà atteint une taille normale, s'il est là comme ça, cette taille-là, votre poisson atteint cette taille-là, il faut le bouffer. Vous comprenez C'est tout. Il commence à avoir des symptômes bizarres. Bouffez-le. Hein? Point final. Et puis c'est bon. Hein? Il sera mieux dans l'autre monde. Ok Coupez. Ok Je n'ai pas envie de me faire tabasser par les amis des animaux. <rire> Non, mais sérieusement, vous savez, quand je vais dans un aquarium et que je regarde des poissons, sérieusement, la seule chose, c'est que je, je les imagine dans ma marmite et c'est incroyable. Priez pour moi, pour moi, mes chers frères et sœurs, je vous assure. Je les imagine, pour moi, un poisson, c'est fait pour être bouffé. Vous comprenez Si vous me voyez un jour avec un aquarium en train d'élever les poissons, c'est parce qu'arriver à un certain âge, je vais les bouffer. Quand ils seront gros, ils auront la taille de ma main, je vais les manger, mes chers frères et sœurs. Est-ce que vous comprenez Ah, le poisson, c'est trop bon Hein? avec le gombo, ah là là, ah, c'est trop bon, avec le piment, hein? avec l'oseille à l'intérieur, ah là là, ça me rappelle la sauce de ma mère, c'est pas incroyable ça, ah là, là vous savez quand on est petit, on est là, on fait le malin avec la nourriture de notre mère, mais après quand on grandit, ça commence à nous manquer grave, vous savez ce que je fais, je demande souvent à ma mère, de pouvoir cuisiner, et de congeler cela, et puis lorsque les gens viennent ici, elle, fait ça, elle met ça dans un sac de congélation et la nourriture arrive congelée. Et je garde des stocks dans mon congélateur. Et quand j'ai la nostalgie de la nourriture de ma mère, je sors tout simplement le bouillon de poisson et je le réchauffe. Ah là là, et je le mange. Et c'est tellement bon. Hein? Mais il ne faut juste pas couper le cycle de quoi On appelle ça quoi Le cycle du froid. OK Voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà. La question, c'était même quoi au en fait, avant d'arriver au bouillon de ma mère euh, oui, est-ce est qu'on peut prier pour son chien Ah, voilà, c'est ça. Ok, et, et, et on est allé jusqu'au bouillon. Ok. Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Posez aussi vos questions, il n'y a pas de tabou. Dieu vous bénisse. Bye. Hey, hey.